Le son. Ils étaient tous morts. Le dernier coup de feu était comme un point final à cette histoire. J'ai relâché mon doigt sur la détente. C'était fini. C'est quoi cette voix de Tafsiot? <rire> J'étais encore dans la.. Police de New York, Manhattan, Cirque of the l'antichambre de l'enfer, alors tes quand viens-tu rejoindre mon équipe à me faire processer Chérie, c'est moi <rire> Wow <rire> bah. Mais je peux l'annuler ce truc ah, putain, arrête <rire> Michel Son jeu d'acteur, mon dieu, non, non, oh non, non, Michel, mon dieu, non. Putain, au début, je me suis dit, est-ce que il y aura tous les dialogues? Heureusement qu'il n'y a pas les dialogues sur la bande dessinée parce que, vu la voix qui la masse, espagne puis ça, oh non, ma famille est morte. Le <rire> <rire> des jungles était sous l'empire d'une nouvelle drogue, encore un coup, Ah, comme d'habitude, les fourmis dans les pieds. Il a tenu son pistolet bizarrement! Hein. Ah Putain, je l'ai même pas eu! Les gars! Arrêtez de vous moquer de moi! Vous m'entendez? Ce n'est pas drôle! Hé! Hey y'a quelqu'un? Répondez-moi! Le, ah <rire> le pauvre quoi, il était. Euh... Il se fait miller au lycée. Qu'est-ce que. Putain, il m'a vu comment? D'accord. Ah putain, je l'avais pas vu. Je te mis que. Putain, l'enculé quoi, il m'a fait peur. Ah merde. J'ai plus d'armes. Pirouette. Allez, qu'est-ce que tu vas faire toi maintenant? Pirouette encore. Pirouette. Vas-y, passe-moi ton top. Merde, j'ai utilisé des balles. Attends. <rire> Attends. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué le mec en face. Et le mec, tandis qu'il a essayé de me tirer, il a tué son copain. Putain, mais c'est vraiment des autistes. Ah, il est super bien fait ce jeu. Ah, il est super bien fait ce jeu on sang Eh hey, vous pouvez me faire ouvrir s'il vous plaît Faut que j'ai une clé il Faut que j'ai quoi Je vais utiliser la barre à... Bonheur ouvre-toi Tu m'as sauvé mec Qu'est-ce qui s'est passé ici Un massacre Des types armés ont surgi de nulle part On doit demander de l'aide Je peux appeler de la salle de contrôle là-haut Vous pouvez m'accompagner Pas de problème, suivez-moi Par contre, tu m'appelles plus mec hein, c'est euh... C'est un peu nanar sinon. Hey, qu'est-ce que vous fichez La salle de contrôle est en haut des escaliers. Oh, il fallait me dire. Le mec, euh, il est fragile quand il y a un prisonnier, mais par contre, il est capable d'engueuler euh, les personnes qui euh, le sauvent la vie, quoi. Oh, oh putain, c'était chaud. <rire> Arrêtez de faire des 3-6 avec les cadavres. Pas bah, quel con. <rire> il y a le train qui m'emmène. Ah, il faut que je le conduis. Ouais. J'ai l'air super ravi de conduire cet engin. Eh, hey, en bonnet du fort. Quoi Putain, ça a coupé pas bah cool, ça. Ah, il est super bien fait, ce jeu. Bonjour, je m'appelle Hugo. Oui, j'ai changé. Mais sinon, pour vous expliquer ce petit problème que ma 1 est un peu pourri. c'est que si vous voulez, il y a un bug de transition sur le level 1 et le level 2. Pour ce faire, c'est tout simplement ce qu'il faut faire le contraire que les états unis les personnes qui veulent interdire Internet, ou encore les gendarmes de Saint-Tropez, ou encore d'autres personnes qui sont en train de dire « Ouais, c'est passe bien », c'est bien sûr... Le téléchargement. Le but est tout simplement de télécharger la première version de MySpan 1 et tout simplement prendre les levels 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je sais pas combien il y en avait, mais tout simplement les prendre et les mettre à la place de ce qu'il y a sur Steam. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le problème de son. Par exemple, sur cette euh, début de partie, j'ai décidé tout simplement de me dire, je m'en bats les couilles sur le son. Donc voilà. Euh, là, dans la... Putain, mais quel bâtard. J'ai <rire> expliqué le problème quand j'ai eu. Et là, il y a une qui TG. Ah, le salaud il s'est enfui Putain, j'ai eu peur. <rire> ah, des rats. <rire> Bâtard. <rire> Saloperie, ceux qui m'ont caché mon introduction là pour expliquer mon problème à la con là. <rire> Merde. Ok, là c'est parti pour une entrée super badass. Voilà, c'était l'entrée super badass. Bon, maintenant que j'ai réglé le problème des sons et de ces saloperies euh, trucs, parce que oui il fallait que je m'occupe du son aussi. Non ça doit pas bugger. Non plus que deux. Putain ils rushent tous. Oh j'enregistre oh. Oh. ça En plus ils sont un peu quand même con hein. ils ont ils ont fait un chemin super bien fait pour être discret dans le métro. Je vais faire mon dialogue. Putain Ils ont des barrières mes Mesdames et messieurs, je vous présente la mort aux trousses. Ben Max Payne Je suis mort de rire. Alors Kevin Dams <rire> Rico RT était une vraie brute. Oh putain Comment <rire> il est retourné <rire> Patron On va rentrer Ok. <rire> C'est trop bien ça Attends je... <rire> ouais Aïe <rire> on peut, je peux faire tellement un gag avec ça Qu'est-ce que tu oh. oh on peut pas lui Ah <rire> je vais utiliser tout les Lily à Oh ça je le prends hein Ah merci Lily Oh monsieur vous devriez pas parler de la sorte. Connerie de télé <rire> ah, au fait <rire> Putain il bouge même plus Oh les salauds quoi Ouais <rire> Terminerai ce chapitre Oh non il faut que je recommence d'ici Je m'en fous je vous comme des combattants D'accord <rire> Vous savez quoi j'ai réussi à déjà régler le problème de ce jeu je, je vais m'arrêter là. Mais il est bien comme jeu. C'est juste le problème que Steam ne veut pas faire des mises à jour pour essayer d'avoir réglé les problèmes sur les trucs euh, du son et euh, des épisodes. Enfin, des chapitres, on va dire. Des niveaux. Donc voilà. Allez, bonne soirée. <musique> bien plus ce jeu.